C'est intéressant parce que du coup j'ai quand même le sentiment que votre association et ce que vous aviez fait du coup pendant quelques années avec les mairies de Bages et compagnie, ça vous a aussi servi à prendre je pense en tout cas votre premier matériel et ouais. du coup d'arriver dès votre première vidéo sur un format déjà un petit peu abouti parce que je me la suis refait justement pour ouais. cette émission et franchement alors autant il y a un demi milliard de vidéos qui ont mal vieilli autant on peut pas vraiment dire ça de vous quoi. Bah, en fait, euh, effectivement, quand on a commencé, on avait le matériel qu'on avait acheté pour, euh, pour, pour faire nos films institutionnels. Donc, on est arrivé, on avait une caméra, on n'avait pas une webcam, tu vois. En fait, le truc, c'est faut voir qu'on arrive en 2009, euh, personne, ne montre, euh, personne ne montre sa tête en 2009. Il n'y a, y a, y a rien sur YouTube, il n'y a rien. C'est tellement loin qu'on a du mal à s'en rappeler. C'est que... comment en immodérant fardeux, euh, tout bête. Euh... Voilà, il n'y a, y a personne. Alors, il va y avoir les plus gros, ça va être genre Hooper, euh, ou Bibi300, euh, qui sont mais qui font euh, qui ont 10 000 abonnés, tu vois. Ça va être ça, les plus gros YouTubeurs de France, ça va être ça à l'époque. Euh, parce que tous les gens, genre Squeezie, Squeezie Cyprien, ils existent pas à l'époque, ils sont même pas. Euh, Cyprien, il est peut-être sur Dailymotion à ce moment-là, mais euh, ils sont pas sur YouTube. Euh, pour... Et pourquoi il n'y a rien C'est parce il n'y a pas de monétisation. Quand on commence en 2009, on ne peut pas gagner d'argent avec YouTube. Ce n'est pas possible. Ça, ça, no, ça, je crois que ça commence à partir de 2010-2011, mais euh, en 2009, ce n'est pas possible. Donc, du coup, il bah, n'y a pas vraiment de raison de, de mettre des efforts dans un truc qui ne te fait rien gagner. Quoi, tu vois. Et, euh, et donc, bah, quand, quand on arrive avec un format un petit peu monté avec euh, euh, des sketchs, des gags, machin, etc. Forcément, ça... L'écriture et compagnie. Ça, donc forcément, ça se dénote. Et, et, euh, et euh, après, on a, on a mis du temps. Hein. Pas, je pense que c'est toujours pareil. Hein. C'est la vidéo Dragon Ball, en fait, qui nous a fait exploser. Hein. Sinon, Elle euh, arrive au bout de combien de temps, exactement, la vidéo Dragon Ball Dragon Ball, je crois... Alors, je ne sais plus si c'est la sixième ou la dixième. C'est dans les dix premières, en fait. C'est dans les dix premières, mais euh, c'est celle-là qui nous fait réellement exploser parce que Dragon Ball. Et aussi parce qu'en fait, quand on commence en 2009, euh, et ça c'est terrible de se dire ça, quand on commence en 2009, les années 90, c'est dix ans avant. <rire> ouais. quand là, on est en 2022. Les années 90, c'est il y a 22 ans maintenant. Donc euh, euh, quand on commence en 2009, la PlayStation 2, elle n'est pas sortie il y a si longtemps que ça. Tu vois non, bien sûr. Euh, la PlayStation euh... 2 était sortie il y a genre, euh, je crois, 7 ans et ouais. la PS3 est sortie en 2006-7, ouais. comme ça, tu vois. Donc en fait, c'est encore assez... Euh... C'est ça, mais c'est surtout qu'on est très proche des années 90, en fait. En, en... Donc les gens qui commencent à nous regarder euh, en, en 2009, ce sont euh, des gens qui ont vécu le truc, qui s'en souviennent. Là où maintenant, euh, les années 90, tu parles, il faut vraiment avoir plus de 30 ans pour s'en souvenir. Et dans le chat, il le dit, je suis vieux. T a, t a, t as mis des climats. Là, il y a des gens tu les acclimatisaient intérieurement, ça se voit que la fête d'avoir dit ça, ça fait... Ouh Faut pas vraiment pousser sur le bouchon quand même. Donc du coup, c'est assez drôle parce que tu as anticipé un peu une de mes questions. J'allais dire, première vidéo, 30 septembre 2009, etc. Maintenant, quand on fait des recherches sur vos vidéos, elles ont toutes explosé, un stock des millions de vues. parce que j'avais demandé, c'était laquelle, du coup, qui vous a fait passer à un autre niveau. Pas Ball » ball du coup. C'est Dragon Ball. Euh, la pro en fait, c'est la première où on a fait un petit peu de fond Déjà parce que c'est Dragon Ball. Euh, c'est la première où on a fait un petit peu de, de, de fond vert. Euh, on s'est un, un petit peu fait chier fond vert qu'on étendait sur une porte de ma chambre. Enfin, C'était euh, voilà, fait, fait en mode schlag. Euh, et puis voilà, il y avait vraiment un fil rouge qu'on avait tenu pendant tout le long, le, le fameux « Ah, c'est de la drogue <rire> !» C'est parce qu'il y avait le, le truc de... En fait, dans Dragon Ball, tu as des sprites... Euh... Vous êtes péché, hein ouais. c est, c est, Non, mais c'est con, mais oui. Euh, on a, dans Dragon Ball, il y a un sprite de, de, de, de culotte, en fait, qui a été inversé pour la censure européenne, qu'ils ont mis à l'envers pour faire un espèce de, de truc de rime mais qui ressemble à un, un tas de coke, en fait. Et donc, euh, c'est ça qu'on a c'est pas le, le truc qu'on a tenu pendant toute la vidéo, mais au final, ça marche bien parce que tu installes un truc au début de la vidéo et à la fin, tu as le payoff de, de, de, du truc que tu as installé. Il y a vraiment un fil rouge, il y a vraiment un fil conducteur pendant toute la vidéo. Quoi, et, et au moment où ça pète, donc euh, voilà vous êtes sorti de vos associations, des mairies, vous avez fait vos premières vidéos, donc premiers essais, euh, les premiers, comme tu dis, inspirés, ensuite mmh. un peu plus de personnalité, un peu plus un truc qui vous ressemble un peu plus, et là, bam, ça pète tout commence, je pense, en tout cas, la machine commence à se lancer. Mm. Vous dites quoi à ce moment avec, euh, avec Seb ben, En fait, on ne se dit pas grand-chose parce qu'on se dit c'est con, ça marche bien, mais on va devoir arrêter parce qu'il faut bien qu'on gagne notre vie. Quoi. Tu vois pas... et, et en fait, c'est euh, suite à une rencontre dans un salon avec euh, Fanta et Bob euh, qu'on on apprend que c'est possible de gagner de l'argent avec YouTube et c'est à partir de là que réellement, euh, euh, enfin <rire> <rire> La thune <rire> La thune, enfin Non mais Alors, Surtout, c'est à partir de là qu'on se dit « Ah, on va peut-être pouvoir... » Continuer à faire ça dans notre vie, tu vois. Parce que c'était vraiment. Euh, tu sais, c'était cool, mais Dragon Ball, c'était la dixième vidéo, donc ça veut dire ça faisait plus de un an, qu on, quasiment un an qu'on faisait ça. Bon, on était en mode, bon, c'est sympa, mais il y a un moment donné, il euh, va bah, bien falloir payer le salaire, il va bien falloir. Tu sais, euh, à ce moment-là, bon, moi, je viens encore chez ma mère, tu vois, c'est. Il euh, faut, faut bien, il y a un moment. À bah vivre, quoi, ouais, faut prendre ouais, faut, son envol. Euh, ouais, ouais c'est ça. Donc euh, c'est c'est vraiment euh, après la, le après la rencontre avec Fanta et Bob qui eux ont, qui sont qui sont hallucinés hein, quand ils nous rencontrent parce qu'ils nous disent attendez combien de fuck vous gagnez pas votre vie avec ça euh, alors que eux ils font beaucoup moins de vues que nous techniquement même s'ils produisent beaucoup plus de vidéos mais quand, quand Fanta lui il arrive euh, il arrive dans le dans, sur YouTube lui Fanta c'est un patron hein. c'est donc il arrive direct en mode ok comment je vais gagner de l'argent avec ça tu c'est euh, et, et, et du coup c'est lui qui c'est lui et Bob qui nous apprennent à, à rentabiliser ça c'est drôle parce que du coup tu vois j'ai eu Monsieur le V12 ici il y a quelques semaines ouais. et il m'a raconté lui aussi qu'en 2010-11 ouais. tu vois euh, il était aussi parmi les premiers youtubeurs français à qui on avait parlé d'adsense mmh. Donc oui. euh, du programme euh, tu sais en mode très secret il ouais, faut pas le dire à beaucoup de monde mais <rire> vous allez bientôt pouvoir vous permettre de... du coup quand Foda et bob il vous en parle genre vous, vous avez eu, eu un contact un truc tu vois pour euh, mettre la Là, chose en place en, en quelque fait. sorte à l'époque ils nous mettent en contact alors je sais plus si c'est eux qui nous mettent en contact ou si c'est benzaï euh, parce qu'on a déjà un petit cercle qui gravite autour de nous avec bob benzaï euh, qui sont des potes euh, et, et du coup, euh, on, on rentre assez vite en contact avec une boîte qui s'appelle Machinima ouais. à l'époque. Oh la douille. Machinima.com, exactement. <rire> <rire> en fait, il faut voir que la, la stratégie de Machinima à l'époque, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont fait des contrats ultra généreux avec tout le monde pour que tout le monde vienne chez eux. Et ensuite, cinq ans après, ils ont fait, et maintenant, divisé par huit. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait pour faire venir tout le monde chez eux. Donc bon, dans le laps de temps, on a quand même pu commencer à gagner un petit peu, pas grand-chose. On, on touchait un, un demi-SMIC à l'époque de, de, de, de Dragon Ball. Quoi. Ouais, Donc, euh, pas, ouf. Ouais, pas ouf. Mais euh, ça, au moins, on, on touchait de l'argent à nous. Que tu vois. Ça met le pied à l'étrier, c'est ça. Et donc, euh, on commence à... Enfin, C'est là, après, de fil en aiguille, évidemment, bah, les, les revenus... Euh, on... C'est toujours pareil, tu prends de l'expérience, fais « Attends, là, là, vous essayez de m'enfler, machin, etc. Mmh, » et Tu et commences à connaître un petit tu peu plus à, à chose, connaître ouais. comment, comment rentabiliser, comment marche la monétisation, machin, etc. Fait, voilà. et, et du coup, au final, maintenant qu'on a passé cette étape, comment s'est passé un peu le développement de la chaîne et, et du produit, entre guillemets, au fur et à mesure, vu que vous avez commencé tôt et que vous n'en viviez pas encore que... Genre, ça s'est passé comment, une fois que la chose a commencé à tourner, que l'engrenage et la chose étaient quoi euh, à quel niveau oh, en terme, Pardon, j'aurais dû préciser. En termes de contenu et de l'évolution de celui-ci, notamment quand hein. vous avez commencé à ajouter dedans des choses, euh, peut-être euh, un peu plus euh, de... Comment ça s'appelle Quand vous, faisiez, vous faites vos petites scènes, etc. Ouais. Quand vous faites évoluer le format, quand, quand celui-ci commence à mûrir de petit à petit, genre euh, c'est avec le temps, c'est en discutant tous les deux, c'est en voyant des choses à côté, ça s'est passé comment bah, En fait, c'est juste parce que plus on a de moyens, plus on a envie de faire des trucs... Euh, ça, ça, ça serait un peu, euh, surtout si on, on fait des op et déplacements de produits, ce serait un peu gonflé euh, de, de faire des op et des déplacements de produits et faire et maintenant votre épisode qui ressemble toujours à la même chose depuis dix ans. <rire> ça, serait, euh, ça serait quand même. Oui, euh, oui, c'est euh... pas ouais, ça... <rire> Non, ça serait quand même un peu gonflé quoi. Donc euh, c'est plus on a de moyens, plus on investit. Là par exemple, euh, on a investi beaucoup dans, dans des éclairs. Maintenant qu'on a les moyens, on investit dans des éclairages, des meilleures caméras, des meilleurs objectifs. Et en fait, c'est dès que tu franchis un cap. Euh, tout coûte 10 fois plus cher oui. parce que dès que tu mets le dès, dès que tu commences à mettre pro <rire> devant un produit, c'est ah ben voilà votre produit que vous achetez 3, 300 euh, euh, euh, quand quand c'était amateur, maintenant ben il en vaut 30 000. Euh, » parce que pourquoi ben, il y a marqué pro. <rire> donc euh, voilà. Ou alors euh, il y a deux fonctionnalités et en ouais, plus mais qui ça. peuvent faire un peu la différence quand même. Donc c'est ça, c'est ça mais du coup ouais, c'est c'est ben, comme ça. En fait, c'est juste on, on a fait évoluer ça parce que euh, bah parce que ça serait con de stagner, en fait, euh, tout simplement. Euh, c'est une question qui revient souvent, ça. Mais pourquoi vous faites ça euh, Et je suis en mode, bah, pourquoi on ne le ferait pas, en fait tu vois, euh... Moi, c'était plutôt comment ouais. C'est-à-dire le, le processus qui a eu derrière, tu vois Est-ce que c'était une volonté poussée, en mode, tiens, on ne va pas s'enfermer, il faut bon, ramener le truc à un bah autre oui, niveau il faut, tu vois. Il, il faut évoluer. Le truc, c'est qu'on a, on a la, on a une, la, la difficulté, c'est que euh, « genre du grenier », c'est un, un format qui est très vieux, qui a 13 ans, cette année. Euh, donc, il faut qu'on trouve un moyen de le f... on, on, on peut pas juste. Ou alors, il faut faire, créer un nouveau format, comme on a fait pour Papy Grenier, par exemple, ou comme on a fait pour leur sujet. Bon, ça, c'est des formats différents, ça n'a rien à voir. Mais, euh, par exemple, le joueur du Grenier, il faut garder la base de. C'est un test de mauvais jeu. Donc ça veut dire que, euh, ben après on s'impose plus de date, hein, maintenant ça peut être de la PS2, de la PS3, ça on s'en fout. Mais euh, c'est juste qu'il faut garder cette base de test de mauvais jeu par un personnage qui râle parce que c'est un mauvais jeu. Donc euh, la difficulté c'est qu'en fait, on a tout dit, tout fait et tout vu en 13 ans. Euh, comme je dis souvent, joueur de grenier, la difficulté c'est que c'est comme si je te demandais... Je te demandais 700 façons de me dire que ce mur est blanc ouais bon euh, au bout d'un moment le message est passé quoi bah, au bout d'un moment plus... tu vas dire ce mur est blanc euh, ce mur est white, ce mur est l'opposé de noir mais c'est euh, <rire> au bout d'un moment t as, t as, tu as dit de toutes les manières possibles que ce mur était blanc tu vois. et c'est le problème qu'on a dans les JDG effectivement c'est que, euh, que bah, on a des problèmes qui sont souvent très récurrents donc euh, la caméra et la caméra est des connes euh, bah, bah, il de faut trouver de 50 manières différentes et sans se répéter que la caméra déconne, parce que et, et très franchement ça nous est arrivé de se répéter, là il n'y a pas très longtemps je crois que dans, dans, plus dans un jeu en vrac où j'ai fait une blague que j'avais déjà dit dans un épisode vieux de 6 ans les gens ils s'en souviennent, t'inquiète, mais moi j'étais en mode euh, quand les gens m'ont dit, euh, tu recycles tes blagues, euh, tu l'as dit dans l'épisode 42 de la saison 3 <rire> Ah! Merde! Ouais! <rire> Putain, on se fait euh... mieux! Hein ouais! <rire> vrai, je me... Ok, <rire> peut-être. <Et> en plus, <rire> ces gens-là, ils ont la mémoire! Ah ouais, ont... c'est fou! C'est assez marrant parce que tu sais, c'est comme ça qu'avec Twitch, des fois, dès que tu veux. Tu sais, dès que toi, t'as la tête dans le guidon très vite, ouais. tu te rends compte que les gens qui te suivent et qui te suivent genre, vraiment, tu vois, ouais. tu leur parles d'un truc ou tu leur tu sais, soumets une idée ou autre, ils vont avoir un point de vue extérieur, ils vont t'apporter un truc de mec qui s'y connaît comme s'il avait fait euh, tout ce chemin avec toi, tu vois. Et donc, ces gens qui savent la blague qui a été faite il y a 6 ans, c'est toujours surprenant ouais voilà et c'est vrai que bon, bon, du coup forcément ça nous arrive de, ça, nous, ça peut nous arriver de se répéter mais voilà c'est la, la divi donc comme on a, on n'a pas vraiment de marge de progression euh, sur euh, comment changer le test alors on l'a un peu fait dernièrement parce que maintenant on, on a, avant c'était vraiment genre il y avait un problème dans le jeu de, ah les développeurs ils s'en foutent hein, ils prennent du dentifrice et... enfin bref, bref. Euh, comme on n'a plus trop plus trop cette marge maintenant on essaye de comprendre euh, un jeu est mauvais, mais ok, mais pourquoi il est mauvais euh, Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi son histoire à ce jeu Qui l'a créé Qui l'a développé Pourquoi Et pourquoi est-ce qu'il est mauvais Parce que très souvent, en fait, euh, en fait euh, maintenant, enfin, on, le, on le savait à l'époque, mais on ne le, le montrait pas mais euh, très souvent les jeux vidéo quand ils sont mauvais c'est pas la faute des développeurs hein. les développeurs ils le savent très bien que leur jeu il est mauvais c'est la faute des éditeurs qui sont derrière et qui disent mon jeu je le veux fini demain et budget tant... deadline ouais, euh, budget, bon. bah, budget budget deadline fait bon bah ok ben bah, voilà vous, vous j'ai pas le temps bah, donc voilà c'est de la merde mais tant pis c'est donc on le sait mais euh, c'est donc là, on essaye de plus appuyer là-dessus euh, au niveau du test mais ça reste limité on peut pas on peut pas révolutionner mm. le format joueur du grenier ah, au bout d'un moment le format lui-même a ses limites tu vois c'est genre vous l'avez bon, et expérimenté énormément de choses mais comme tu as dit tu peux pas le transformer sans même que ça perde son essence tu vois ouais, c'est ça parce que c'est on est toujours étiré entre euh, et ça ça a toujours été le cas hein, depuis 13 ans c'est comme ça ça on a toujours été étiré entre le je veux pas que ça change mais si ça change pas j'arrête de regarder voilà tu vois euh... <rire> c'est vraiment une sorte d'équipe super difficile parce ouais. que si ça change trop alors les og vont dire ça a trop changé on s'y reconnaît plus il a plus cette essence et bam du coup bah voilà c'est difficile ouais. Et si ça change pas assez, c'est redondant. Nanana, nanana, Exactement. Nanana. Donc, du coup, tu es toujours étiré et il faut toujours faire la balance entre, entre les deux en essayant de faire évoluer le format doucement et en même temps ne pas le révolutionner. Sinon, c'est oh, mais c'est plus la même chose. Enfin, donc, voilà. et, et donc, bah, notre marge d'évolution, elle est où Du coup, bah, elle est sur les mises en scène qu'on met autour. Parce que ça, les mises en scène, par contre, raconter une histoire, faire des sketchs, euh, améliorer la qualité, euh, ça, euh, la qualité technique, euh, en passant, la dernière vidéo, elle est en 4K, 60 FPS. Enfin, c'est euh, une... travailler l'éclairage. On ne travaillait jamais l'éclairage. On a commencé à le faire que l'année dernière, en fait. Ben, tout ça, c'est des choses qu'on peut améliorer, du coup, et qui donnent une marge de progression. Mais voilà, après, le test, ben, c'est difficile. D parce que, parce que même, même nous, en fait... On n'a pas envie de faire tout le temps la même chose. C'est normal. Bon, hein, c'est normal. Alors, ça fait 13 ans. Euh, 13 ans que je dis que les jeux, ils sont pourris. À bout d'un euh, c'est pas faire pendant 13 ans. Ah, ils ont pris de la drogue. <rire> c'est euh, à bout d'un ça. Ouais, c'est bon. Euh, nous, on a envie de on, on a Je comprends les gens qui disent ah c'est plus pareil. Mais ah, en même temps, c'est bon. On a envie de s'amuser aussi en faisant, en faisant la vidéo. Quoi. Je suppose c'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, on, je t'avais dit pour préparer cette émission, j'ai regardé notamment ton passage chez Absol. Mm. C'est ça que chez Absol, vous mentionniez du coup, il y a quelques années que alors, tant mieux on est encore là, mais que le personnage, le format JDG, pourrait avoir une fin. Bah, euh, au bout d'un moment, ça aura forcément une fin. À ah, l'époque, ouais. bah, vous disiez limite 2016. Bah, hein, oui, alors, alors oui, effectivement, c'est parce que, euh, tout simplement, on, on s'imaginait pas aller plus que ça. Là, on a arrêté de se prendre la tête, euh, franchement, euh, je sais pas ce qu'on fera le mois prochain. Je sais, je... <rire> genre, on jamais... navigue un peu à vue. <rire> ah, c'est complètement on navigue à vue, mais ça fait des années hein, qu'on navigue à vue. On a toujours fonctionné à vue, mais c'est euh, là je me prends plus la tête en mode genre. Euh, okay. enfin, pff, on, on verra. Voilà. C'est fascinant. Ça, ça fait vraiment, comme j'ai dit, ça fait plus de 100 émissions que j'ai fait ici, alors des, des créateurs de contenu. Bon, ouais. j'en ai eu, j'en ai même re -eu, tu vois. Et il y a toujours ce côté quand quelqu'un fait ça depuis vraiment un peu longtemps. C'est fascinant de voir le moment où on sent un petit euh, lâcher prise ouais, entre guillemets. Voilà, ça veut dire que la, la personne ne veut plus faire de contenu de qualité ou ne le prend plus au sérieux. Mm. Mais on sent qu'il y a moins de prise de tête au bout d'un moment parce que ah c'est bon, ça fait 7, 8, 10, 12 ans que ouais. je suis là. Pff, je connais un peu le truc, me prends plus la tête. Quoi. Oui, mais si, mais si ça s'arrête, ça s'arrête et puis voilà, c'est pas grave. Hein. Exactement ce que je ouais. veux dire, c'est est marrant. Est-ce que c'est d'ailleurs pour ça aussi euh, qu'à l'époque, euh, notamment euh, dans, dans toutes ces productions, de en parallèle vous avez lancé la, Le Bazar du Grenier du coup Ouais, alors le bazar du grenier, ça venait en fait à la base d'une volonté de, euh, bah, déjà de gagner plus de thunes, on peut se le cacher, <rire> parce que le truc c'est que, le format, le, le truc, que sur, sur YouTube, le format fait qu'un clic égale un clic. Donc euh, si tu cliques sur une vidéo euh, qui mis, que tu as mis un mois à faire, ou une vidéo que tu as mis 30 minutes à faire, bah, le, les deux clics ont la même valeur. Donc, euh, ça venait, voilà, simplement, la, la base, c'était juste, il faut qu'on fasse plus de vidéos pour gagner plus d'argent. À l'époque, on ne faisait pas de placement de produits, on ne savait pas que c'était possible. Mais euh, le Bazar du mais pourtant, ce n'est pas pour autant que, on essaie que, que le Bazar du Grenier, c'est un fourre-tout. Par exemple, moi, je n'aime pas mettre, pas mettre juste, juste des let's play sur le ouais. Bazar du Grenier. Il y en a eu, il y en a eu des, des trucs où j'ai fait, euh, euh, je ne sais même pas si peut-être FF7, remake, que j'ai dû mettre, genre, ou, ou Last of Us 2, euh, mais je n'aime pas trop mettre du, du, du contenu fourre-tout, en fait. Parce que je sais pas, je trouve que c'est de, enfin, de l'arnaque en fait. Ouais, euh, ouais, ouais. ouais. Je sais pas, je trouve que c'est pas. Un côté respect du viewer quoi. Ouais, c'est ça, je trouve que c'est pas ouf. Donc, mais, et le problème c'est qu'en fait, en faisant ça, on retombe dans le travers où ça prend toujours plus de temps de faire des vidéos. Donc il y a des gens en vrac, alors il y en a un mois, tous les mois ou tous les deux mois à peu près, il y a des clubs JDG, tu vois, mais ça c'est des vidéos, c'est monté, c'est écrit. Euh, donc ça prend du temps, Des, les, tout ce qui est play narratif, euh, avant j'en faisais euh, genre, il y en avait un toutes les semaines ou toutes les deux semaines, maintenant je peux plus quoi, tu vois, c'est juste, euh, c'est plus possible. Mais bon, tu peux pas te diviser quoi. Bah c'est ouais, il faut voir qu'en fait, genre du Grenier, on travaille c'est notre activité principale, même si c'est pas la chaîne la plus rentable, notre, on travaille dessus de, euh, du, du matin jusqu'au soir quand on arrête. Voilà. Ensuite, le Bazar du Grenier, quand, quand on arrête de bosser vers 16h, vers 17h à peu près... Jusqu'à 19h, je bosse un petit peu le bazar du grenier. Et des fois, en plus, maintenant, je stream donc c'est des fois je, je, je travaille du matin jusqu'à minuit tu vois donc euh, c'est pour ça que le bazar du grenier euh, c'est compliqué à gérer c'est vraiment super compliqué parce que c'est euh, on, on est j'aimerais ai, aime, vraiment j'aimerais du fond du coeur qui est vraiment des bonnes vidéos de qualité donc il euh, y, a, y a le C jeux qui m'ont marqué pour ça que j'essaye de trouver des formats un petit peu genre les C jeux qui m'ont marqué ou des fois des, des formats où je discute un petit peu plus d'un sujet euh, comme ça ou les critiques ciné tu vois mmh. parce que c'est des, des, des, des formats. des formats ah, que vous aviez fait batman ouais. des formats qui sont plus rapides et plus faciles à faire en fait et, euh, et, et c'est et, et ça, c'est ça, le bazar, c'est marqué dans le titre, hein. c le, ça devrait être le bazar. Oui, quoi. on se permet de lâcher un peu de... C'est ça, et le problème, c'est qu'à chaque fois, en fait, on ne peut pas s'empêcher de revenir sur un truc en disant « Ouais, mais non, on ne peut pas mettre ça, c'est de la sous-qualité, tu vois ». C'est pas assez quali, c'est ouais. parce que vous, en fait, limite, je pense... Alors, je dire, dans l'esprit des gens, mais même dans vos propres têtes, vous avez élevé une barre, donc un standard... Mm. Et c'est difficile pour vous, je suppose, d'aller même ne serait-ce qu'un petit peu en dessous de ce même bah, standard. Bah euh, ouais, en fait, c'est que je sais pas, enfin, euh, je sais pas, c'est un blocage mental. Ça devrait pas, ça devrait pas exister en fait, hein, mais c'est. Euh... C'est un truc, oui, qu'on qu qu se dit, euh, parce qu'il y, y, y a un côté, il y a, il y a un côté sale, es, c'est un côté, ouais, j'ai regardé, j'ai foutu ma merde, là, vas-y cliquez dessus, tu sais, ouais, <rire> je, je trouve qu'il y a un côté... Euh... Ouais, non, mais j'entends, euh, j'entends, ouais, je l'ai envoyé parce qu'il fallait, hop, il y a ce côté, voilà, j'ai fait ça parce qu'il fallait le faire, euh, maintenant, il faut cliquer dessus, et, et ça, j'aime pas, j'aime bien que... Je sais pas, il y a au moins un truc, une raison de cliquer dessus, un peu original. enfin tu vois, voilà quoi. Et avoir même une satisfaction au moment de le proposer, je suppose. Ouais, ouais, et c'est frustrant parce qu'on a plein de trucs qu'on aimerait faire sur le bazar, plein d'idées, genre des trucs qu'on a écrits avec, euh, avec Seb. Je sais qu'il y a, il y a une, des, des fausses pubs qu'on aimerait faire euh, sur le bazar, et on n'a pas le temps de les faire, tu on n'a pas le temps et ça rend fou, quoi. Bah, mais, parce qu'on ne peut pas se diviser. Quoi. Euh... La fameuse to-do list. Ouais, c'est et pourtant, c'est des truc vraiment cool. Il y a, des trucs, il y a, il y a un truc qu'on a écrit qui est trop drôle et que j'aimerais trop, trop qu'on tourne, mais on n'a juste pas le temps de le faire. Et, euh, et là, moins les... par exemple, un, un jeu en vrac, bah, ça prend quand même quelques jours. Tu vois, parce qu'il faut que je joue au jeu, il faut que j'écrive le texte, il faut que je, que, je, que je le tourne, que je le monte. Donc, euh, c'est euh, con, mais quand, quand tu ajoutes ça en plus du reste, bah, euh, au bout d'un moment, euh, il ne reste plus beaucoup de temps euh, personnellement. Quoi, tu vois. Bien sûr, c'est normal.